Mobile je Gawara, je vais t'appeler demain, mon frère. Voilà, je t'appelle demain, j'ai besoin de quelque chose. Mon beau, bonsoir. Allez à partager, mettez les cœurs, s'il vous plaît, ce serait pas long. Oh, vous allez m'excuser beaucoup. Je voulais poser deux ou trois questions à M. Idi Amin, qui a lancé, en cette période de crise, en cette période de difficulté, où actuellement là tout est difficile, Actuellement, là où il y a l'incompréhension totale sur la bonne marche de la transition, où actuellement, là, personne ne sait où va la transition. Hélas, hélas, je respect à toi. Merci, hélas, je partage. En ce moment où personne ne sait où a commencé la transition, comment la transition va finir, à un moment où personne ne sait quelle est la principale activité aujourd'hui, Qu'est-ce que le CNRD fait Louis Idiamine s'est lancé un recrutement dans l'armée. Un recrutement dans l'armée, pourquoi Nous sommes en crise Nous sommes en guerre C'est une priorité Rien n'en est. Regardez notre pays. Nous sommes en guerre, nous ne sommes pas en guerre. Moi, je pensais qu'on finance pour la performance, l'amélioration des conditions de vie des militaires, réorganiser les militaires, les chercher des bourses de formation. Je pensais que c'est comme ça qu'on doit faire avec une armée, comme le faisait autant du Pôle comme le faisait autant de l'Anse en, -en -comté. Mais lui, ce n'est pas son souci. C'est lancer un recrutement, recrutement sur recrutement. Mais nous allons voir le document. Et ce qui m'a beaucoup surpris, en bas de la signature du document, il met ministre, il met ministre ambassadeur. Ministre ambassadeur. Voilà encore un problème, une confusion. Une confusion. Mais je vais vous montrer d'abord. Je vais vous montrer ça. Excusez-moi, nous allons voir ça. Parce que moi, j'appelle la, la confusion. Ministre ambassadeur. L'ambassadeur, là, c'est le temps du professeur. Fakonde. Qu Est-ce que tu es toujours ambassadeur Peut-être que quelqu'un n'a pas été envoyé à sa place. À... Donc, ça veut dire qu'il occupe ce poste. Nous allons comprendre ensemble. Attendez, je vais vous montrer le document. Non, ce n'est pas ici. Attendez, vous allez voir le document. Voilà. Je ne suis pas en train de l'accuser. Regardez très bien le document. Regardez. Ce n'est pas moins. Hein. Regardez, regardez. Le ministre... Regardez, ambassadeur, regardez, Abua Kassil Kamara, c'est-à-dire, il est le ministre, il est l'ambassadeur, Ça à dire lui, le ministre, ambassadeur, ça veut dire que il est toujours en fonction au Cuba. C'est une infraction, une confusion, une incompréhension totale. Regardez, je ne suis pas en train de l'accuser, c'est lui qui l'a signé. C'est lui qui l'a signé. Voilà, c'est lui, pas moi. Non, voilà l'enfant noir, c'est un numéro. Voilà, voilà. Regardez, regardez, s'il vous plaît, vous aussi, regardez. Je ne suis pas en train de l'accuser. Quand je vous dis que c'est un crochard, c'est lui qui est en train de mettre le pays dans les problèmes, dans les situations. Il est âgé. Il n'a rien à perdre. Il a fini sa carrière. Tous ses enfants sont à l'aise. Ses enfants ont fini les études. Les enfants ont. L'argent, ils ont des projets. Tous ces enfants sont en Europe. Aucun de ses enfants n'est en activité en Guinée. Même les petits-enfants du Diamine, ils sont tous à l'Occident. Personne n'est en Guinée. Il n'a rien à perdre. Tout ce qu'il a volé là, tout partage à ses enfants. Lui, il ne fait que vivre sa vie. C'est tout. Hein? Gâter la vie des enfants guinéens, détruire le pays, détruire l'armée déstabilisé, démoralisé. Aujourd'hui, il a démembré, il a désarticulé l'armée. Et aujourd'hui, c'est lui. Non, regardez, il est ministre, après ambassadeur. C'est qu'il n'a pas rendu son poste dans, au Cuba ici. Là. Il n'a pas rendu son poste. Hein. Lisez, parce que c'est pour dire, ah, après, non, il a accusé. Regardez, très bien. Regardons ensemble. Regardez, le ministre ambassadeur à Il est ministre, il est ambassadeur, il est à D'accord. Voilà le communiqué. Voilà son communiqué. C'est lui qui l'a, voilà, le communiqué. Et regardez la signature. Regardez la signature en bas. Regardez. Le ministre ambassadeur. Voilà. Aujourd'hui, dites-moi réellement, est-ce qu'on a besoin de recruter aujourd'hui Est-ce que c'est l'objectif aujourd'hui Est-ce que quand je vous dis et je le répète, je le répète tous les jours que les gens n'ont pas l'intention de partir Heureusement, quelques militaires se sont rendus compte. C'est une confusion totalement, frère. C'est un, un confusionniste. Merci, merci frère. Ici, c'est C'est un vrai confusionniste, lui, Abba Kassidik. Un vrai confusionniste. Au-delà qu'il soit malhonnête, au-delà qu'il soit ingrat, au-delà qu'il soit un, une personne qui veut tout, rien pour les autres, au-delà de tout, c'est un vrai confusionniste. Aujourd'hui, nous ne sommes pas en guerre. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de recruter. Aujourd'hui, nos militaires n'ont plus de promotion. Aujourd'hui, nos militaires ne continuent plus les formations. Aujourd'hui, les primes des militaires sont coupées. Aujourd'hui, l'armée n'a aucun avantage. Alors, quel est le but du recrutement Vous vous rappelez Lorsqu'il a demandé à d'acheter les tenues militaires. C'est lui qui s'est octroyé le contrat d'achat de ces tenues militaires. Deux conteneurs à coût des milliards. Vous avez vu les tenues là Chaque militaire a reçu une tenue, à peine même deux tenues. Allez-y voir la facture. Aujourd'hui, le recrutement là, vous savez que les gens vont payer de l'argent. Et qui on va recruter, vous allez voir. Quand je vais parler de la manicalisation de l'armée, ils vont dire que Benito va loin. Est-ce que d'ailleurs, les gens ne sont pas déjà recrutés Est-ce que d'ailleurs, les miliciens qu'ils ont dans les cours, ce n'est pas une occasion de rendre légitimes les miliciens-là Est-ce que d'ailleurs, les jeunes militaires de leurs villages, là, les jeunes qu'ils ont envoyé des villages pour assassiner les gens, pour massacrer les gens, est-ce que ce n'est pas ceci-là qu'on veut en, en, enrôler dans l'armée, mais trouver un prétexte, un décret, un document qui montre qu'ils ont été recrutés. Est-ce que est ce n'est pas ça Si nous n'avons aucune nécessité de recruter. Ousmane, Ousmane, commande, comment vas-tu Aucune nécessité. Rien. C'est une occasion pour recruter les miliciens qu'ils ont. C'est une occasion pour enrôler les bandits, des coupeurs de route, ceux qui tuent, ceux qui agressent la population, surtout des personnes qui ne sont pas d'accord avec eux. Ils n'ont pas de matricule. Hein? Aujourd'hui, il va distribuer des matricules à travers ce documents officiels. C'est lui qui fait, c'est lui qui signe, c'est lui qui décaisse, celui lui qui gère. Vous comprenez? Je vais aller le communiquer. Communiqué du ministre de la Défense nationale, dans le cadre, écoutez très bien, écoutez très bien la malhonnêteté de ce monsieur-là. Le premier paragraphe explique tout. Dans le cadre de la, de la poursuite du processus de recrutement des citoyens pour le compte des forces de défense et de sécurité, le ministre de la Défense nationale porte à la connaissance des candidats retenus à l'issue des épreuves écrites, de se présenter aux différents centres d'instruction d'infanterie de Kindia, de Labé, de Cancan, de Kisidou et Siam le jeudi 4 mai pour leur, leur formation commune de base. Il est demandé au candidats de se minier de leur certificat de visite un seau, un bidon de 20 litres, trois paires de sport, trois maillots de sport, des effets de toilette. Il a écouté très bien. Non, c'est bon. On va laisser comme ça. Nous allons laisser ça comme ça parce que je n'ai pas envie de. Voilà. Donc, Monsieur Idi Amin. Heureusement, il y a aujourd'hui quelqu'un qui t'a compris sur toute la ligne, le général Sadiba. Aujourd'hui. Il ne veut plus travailler avec toi, il ne veut plus collaborer avec toi. Aujourd'hui, moi je le dis haut et fort, que cela ne que cela plaît à quelqu'un ou pas, ça ne m'intéresse pas. Pourquoi je fais ce direct-là, pour ce passage-là J'ai commencé par la nécessité de recruter, parce qu'il n'y a aucune nécessité aujourd'hui, rien n'est nécessité aujourd'hui par rapport à un recrutement. Les Guinéens vont voir les noms des personnes qui ont été recrutées. Allez-y voir les personnes qui ont été, qui sont admises aux épreuves écrites. Allez-y voir. Vous viendrez me donner raison. Bien sûr, les gens là vont aller dans les centres là. Vous allez comprendre. Ils ont fait de sorte aussi que ceux qui qu vont à l'abbé écoutez la confusion, la malhonnêteté, et l'ethnocentrisme. Je vous ai dit, quand on, va, on prend 20 personnes de nous là, on mélange deux, 2 ou 3 appels, un sous-sous, un et puis c'est terminé. On dit non, ce ne sont pas des ethnos. Lui là, je dis devant le monde la seule personne qui le dépasse en ethnocentrisme là, c'est l'ancien accueillaté. Appelle l'ancien là, c'est lui. Appelle l'ancien là, c'est lui. Les épreuves écrites sont passées. Allez-y voir les noms des personnes. On a attiré mon attention sur ça, hein, les noms des personnes. D'abord, pourquoi recruter Vous avez vu aujourd'hui, je vous ai dit le matin, personne ne parle du retour à l'ordre constitutionnel, personne ne parle d'élection. Tout ce qui se passe actuellement là, c'est comment protéger le pouvoir de Doumbouya pour ne pas qu'il tombe. C'est tout. Hein? Ils ont signé la vie de Mettez les cœurs. Partagez. Le problème, c'est que vous ne partagez pas. Ceux qui montrent nos vidéos là, et le problème, c'est que ceux qui montent, qui prennent nos vidéos là, ils montent ça en petite vidéo là, vous partagez plus là-bas que de partager notre propre vidéo. Moi, je ne vous comprends pas. Est-ce que vous comprenez C'est à cause de ça j'ai titré très, très bien ma vidéo. Jusqu'où ira Idi Amin Jusqu'où ira Idi Amin Idi Amin a gagné tout. Tout ce qu'il cherchait là, c'est être le ministre de la Défense. Et pourquoi il cherchait le poste de ministre de la Défense là Peut-être c'est pour accéder au pouvoir. Aujourd'hui, tout est concentré à son niveau. La seule chance de Guinée aujourd'hui, il y a une personne aujourd'hui qui fait l'unanimité au sein des officiers, des sous-officiers aujourd'hui, c'est le général Idi Amin, et qui décide d'en découdre avec lui. Qui a pris, tout, pris totalement la main sur l'armée. Et là, nous le remercions beaucoup. Donc peuple de Guinée, moi, je ne vois pas aujourd'hui une nécessité. Aujourd'hui, les dépenses, parce qu'il a demandé aux gens d'envoyer un saut, un, un bidon de 20 litres, des sauts de sport, tout. Mais vous allez voir qu'actuellement, là, il a déjà budgétisé l'argent des formateurs dans ces cas-là. Leur argent est budgétisé. C'est à coût des milliards. Lui, il ne fait que prendre et placer. Tout son argent est sous les comptes de ses enfants. Rien n'est en son compte. Il, est très, il pense qu'il est très malin. C'est à cause de ça, tous les jours, je prie le Tout-Puissant Allah, le jour, ils vont faire po, po, po, qu'il soit à Conakry. Pour qu'on met, mette main sur lui. Vous viendrez me donner raison. Ça, c'est un. Deuxièmement, voilà un malhonnête, un menteur. Un menteur, regardez-le très bien. Regardez, Ouya Sanda, regardez-le. C'est le plus grand menteur du CNRD, de tout le gouvernement du CNRD, c'est-à-dire SNRD militaire, SNRD civil. C'est le plus grand menteur. Voilà un monsieur... Incapable de donner le passeport au Guinée. Un monsieur incapable de donner les documents de voyage au Guinée. Aujourd'hui, les Guinéens ont perdu leur boulot partout dans le monde à cause du passeport. C'est lui qui tape sa poitrine au niveau de l'Assemblée nationale. les soi-disant Assemblée CNT. Que depuis qu'il a pris la fonction de ministre, ministre de la Défense que 30 ambassadeurs ont signé les lettres d'accréditation en Guinée. Malheureusement, au niveau du CNT, personne n'aura le kilo de lui demander où en sommes-nous par rapport au passeport de Guinée. Malheureusement, personne n'aura le kilo de demander à Ouyasanda de citer les noms des 30 ambassadeurs qui ont passé le dit 30 ambassadeurs. C'est ce qu'il a dit. 30 ambassadeurs. Tellement que c'est un gros porc, un menteur. Il dit qu'il a renouvelé toutes les ambassades. C'est lui qui le dit. Hein? Non. Qu'il a renouvelé toutes nos ambassades. Dans... L'ambassade, notre consulat qui est à New York, là. Rien n'a changé. Même une bouteille d'eau. Même le... Le, le panier qui est à la rentrée n'a pas changé. Il dit qu'il a changé tout avec lui. Depuis qu'il est arrivé là, qu'il a donné une crédibilité, une image à notre diplomatie, vous avez entendu quelqu'un parler de la diplomatie guinéenne Non. arrêtons de se mentir. Vous avez entendu quelle institution notait notre diplomatie Nous avons fait quoi aujourd'hui Si lui... Il a fait accréditer 30 ambassadeurs. Si lui aujourd'hui il a renouvelé toutes nos ambassades, alors pourquoi lui ne peut plus voyager Pourquoi il ne peut plus sortir C'est une question. C'est lui qui le dit. Parce qu'il a été auditionné au CNT. Il y a un qui a posé la question par rapport au passeport. Tellement que nous sommes malhonnêtes, les gens ont dit oui, à malinqué. Ils ne l'ont pas dit en français. Ils ont dit à Malinke Autour il faut. C'est-à-dire, autour il faut. Vous avez vu les questions qui fâchent. Les questions les plus importantes. Normalement, l'essentiel aujourd'hui de son travail à lui. D'abord, il a mis tous les bâtiments. Il a mis tous les bâtiments. -à -dire les Vous savez, les bâtiments-là, les logements de ces diplomates-là sont à la charte des affaires étrangères. Lui, il a mis ça en location. Tout le monde le sait. Il a mis ça en location. Un bouffon, un menteur. Aujourd'hui, il a augmenté la ma température. J'étais énervé comme ça, là. Très, très énervé. Un individu comme ça dit que grâce et les voilà. Tellement qu'il n'a rien à dire, les voilà. selon, on dit selon lui, depuis cette date, la diplomatie guinéenne est vivante. C'est-à-dire avant, la diplomatie guinéenne était morte. C'est-à-dire avant le 5 septembre. Ah. On dit à l'occasion de son grand oral devant les conseils nationaux, c'est mercredi 26, le ministre Morissanda est revenu sur la vivacité de la diplomatie guinéenne depuis le 5 septembre il est revenu sur la vivacité. La vivacité de la diplomatie guinéenne. Hum. Selon lui, depuis cette date-là, la diplomatie guinéenne est, viv est vivante. C'est-à-dire, la diplomatie guinéenne était morte avant. Et c'est avec ça que nous avons signé tous les contrats. La diplomatie qui était morte là, c'est avec cette diplomatie que nous avons envoyé les ressources minières, nous, euh, nous avons envoyé les compagnies minières, nous avons envoyé le jugement de, de, de, de, de, de Zimandou, c'est avec tout ça que nous avons envoyé toutes ces sociétés. La diplomatie morte. Avec sa diplomatie vivante, je pense que vous avez les sociétés, vous avez tous les contrats. Un gros port. On dit, selon lui, depuis la date, la diplomatie guinéenne est vente. Le monde entier reconnaît le pays avec. Selon lui... Que le monde entier reconnaît le pays avec ses nouvelles autorités. <rire> C'est-à-dire que le monde entier reconnaît les nouvelles autorités. Eh, allah. Molfa alfa, ayatou kou kaf alfa, ou ya le dit. Alpha ou ya sanda, ou ya fola le dit. Morisanda sanda, man yon si ke man, mandem mou, ba, ou ya fola de la maille un bouffon, un manteau, un port, que le monde entier reconnaît le pays avec ses nouvelles autorités. La preuve, depuis le 5 septembre, 30 ambassadeurs ont été accrédités en Guinée. D'autres pays pressent, que d'autres pays la veulent venir. <rire> non, le gars l'a manqué. Nous avons d'abord, voilà, nous avons les plus grands jugements de fer au monde. On ne peut pas avoir ça et venir ramper devant la communauté internationale pour dire s'il vous, vous plaît. J'entends des gens dire ils sont arrogants alors que c'est la communauté internationale qui les finance. Mais la communauté internationale finance qui Nous nous finançons les uns et les autres. C'est cela la coopération. Ils viennent chez nous prendre de la bauxite, des magnaisons et boue donne de l'argent et contrepartie bon patatata c'est pas important je vais laisser comme ça vous les vous les enfants merci merci qui est massa vous les enfants de Wiyasanda à la dites à votre papa si vous êtes sûr de vous la regarder dites à votre papa qu'il est un menteur ne fabaké ou ya fola n'y a la cafon fola ministre Ouya fola lui il dit qu'avec la diplomatie du 5 septembre là que 30 ambassadeurs ont signé en guinée que qu'avec ça là ils ne peut pas aller demander à la communauté en s'il vous plaît alors si vous ne demandez pas là, à la communauté en s'il vous plaît parce que vous avez la bocchite l'or et tout mais actuellement là, qui vient chez vous demander des contrats personne je ne sais pas si tu es intelligent je ne sais pas je ne sais pas si tu es intelligent tu dis que vous ne pouvez pas avoir toutes ces ressources minières et que vous partiez demander à la communauté internationale pardon, d'accord mais est-ce que avec toutes ta ressources minière là est-ce que la communauté internationale vient travailler avec toi qui signe des contrats aujourd'hui Aujourd'hui, jusqu'à nos jours, ce sont les anciennes sociétés signatrices des contrats avec le gouvernement du professeur Fakonde qui sont toujours présents en Guinée. La seule nouveauté, c'est les deux personnes qui vous avez envoyé le franco-belge et l'indien là. Et l'indien là est venu prendre une autre société qui existait. Toi, tu as renouvelé toutes les ambassades. Je suis d'accord avec toi. Tu as renouvelé toutes les ambassades. Mais l'ambassade des États-Unis, à Washington, n'a pas changé. Tout récemment, j'étais là-bas. Rien n'a changé. Le consulat de, de la Guinée, à New York, rien n'a changé. Même la bouteille qui est à la rentrée, là n'a pas changé. Aucune ambassade n'a changé. Je le dis, peut-être, tu aurais fait une facture décaisser de l'argent pour dire que tu renouvelles les ambassades. Je suis d'accord avec toi. Donc c'était une occasion pour toi de dire que tu as renouvelé ces ambassades-là. Et tout est faux. L'ambassade du Japon, j'ai un ami qui est là-bas. Là. C'est tech, ça est là. Rien n'a changé. Mais nous connaissons le système. Oui, quelqu'un l'a dit. Abib Maron l'a dit une fois. Même, même Lincoln l'a dit, c'est-à-dire on, on, on montait un projet dans un département pour pouvoir décaisser de l'argent. C'est tout. Et voilà où il c'est vrai, pour dire que, que tu as renouvelé les ambassades. Tu cherches maintenant à montrer devant le CNT pour qu'on valide effectivement il avait renouvelé les ambassades. Alors, un jour là, c'est ce que nous allons soulever. Moi, je le ferai un jour dans un débat. Je dis, il y a un ministre qui nous a dit qu'il a renouvelé toutes les ambassades. Nous allons prendre les photos des ambassades là. Les publier si ça a changé. Tu te rappelles, non À un moment, là les gens ont voulu dire que c'est dans ça qui a changé l'Assemblée nationale. C'est nous qui avons mis les photos de l'Assemblée nationale, totalement renouvelées par qui Totalement renouvelées par qui Par Amadou Damaru. Nous avons posté l'Assemblée nationale au temps de l'ancien rencontre d'Addis et Sekouba. Par rapport au temps d'Alpha Condé, nous avons montré les deux salles. Et là, ils ont arrêté. Parce qu'on voulait faire croire aux gens que c'est dans ça qui a changé ça. Et l'argent qui a été prévu dans le décaissement pour dire que c'est dans ça qui a changé, ils ont placé l'argent là. Oui, ils ont remis là. Parce que c'était une porte de sortie des montants. Pour dire que oui, l'argent là a été débloqué pour renouveler l'Assemblée nationale. Ou être avec le fond. Comme il y a des ministres comme Prisimou qui avaient débloqué de l'argent pour mettre des moquettes sur les carreaux. Des gens qui ont prévu dans les dépenses des simples tapis à 700 000, 2 mètres, 3 700 000. Je suis en train de citer votre mal Comment vous sortez de l'argent On le sait. Si toi tu dis devant le CNT que tu as renouvelé toutes les ambassades, c'est vrai. C'est vrai. Parce que c'est que nous, nous savons. Moi, je suis en train, et, et toi-là aussi, en train de le faire. Moi, je suis en train de faire, de faire un travail là. À chaque fois que j'ai des dépenses avec des reçus là, moi, j'arrive. Je garde. Nous serons tous dans ce qu'on a créé là. Moi, je ne, je ne parlerai pas, je n'accuserai pas quelqu'un. C'est lorsque des personnes voudront. Vous sauvez là, vous protégez à travers, dans des communications. Que moi, Benito, je vais mettre les documents là sur la toile. Ou bien je remets à des médias. Je dis, Regardez, le décaissement de telle date, telle date d'étape. De de de de regardez, c'est signé par qui Docteur Maurice Sanda, prix Nobel de Nelson Mandela. Parce que tu, tu ne dis pas ministre de la Réflexion, tu dis prix, prix Nelson Mandela. Nous avons tous les documents. Hein? Même la facture de deux conteneurs de tenue militaires achetés par Idi Amin. Nous avons la facture. Nous connaissons le prix normal par rapport à ce qui a été dit. La différence a fait plus de, plus de 2 milliards. Hein. Donc, nous avons tout ça là. Nous avons tout ça là. Et, vous, et tu, tu as vu, non, Ouya les 50 millions de dollars qui ont envoyé notre papa en prison, Oye Guilavogi, personne ne savait que... Tu as vu le ministre Yansane avait parfaitement raison que ce n'est pas lui qui décaissait de l'argent. Les Chinois, qui dé... la banque chinoise qui acceptait le décaissement de l'argent, la banque là s'est présentée. Ceux qui décaissaient là, -haut. tout, tout là, ceux qui ont pris l'argent, les noms sont en train d'être cités à la barre. Donc ça veut dire que Tonton Oye a souffert en prison cadeau parce qu'il n'a vu la couleur d'aucun montant. Bon, pour éviter des erreurs comme ça, pour la prochaine kiev qui fera du bon boulot, nous, nous sommes en train de préparer les documents avec des preuves, avec des noms des personnes qui ont décaissé l'argent. Donc, on fait, oui, il là, il dit, tu dis 30 ambassadeurs. Jusque-là, il n'y a pas 10 ambassadeurs qui sont acrytés en Guinée. En tout cas ne parlons pas de représentants et autres, là. mais en matière, de, en matière du mot ambassadeur, là, il n'y a pas dix personnes qui ont hein, présenté leur lettre d'accréditation. Dix personnes. Les anciens là, sont là-bas. Hein. Tu comprends Donc, il y a 30 ambassadeurs. Tu n'as même pas honte d'un devant les, des personnes qui ont même âge que tes enfants. Venir cracher, mentir, vomir. Il basse voilà que l'Alpha Condé lui évite. Si tu n'avais rien à dire, nous qui créons les des Affaires étrangères, au lieu de présenter un bilan en disant que je, je me suis battu pour que des Guinéens accèdent à leurs documents de voyage, que le seul diplomate que j'ai vu. Qui, a, qui, qui devait taper sa porte pour dire j'ai les informations des Guinéens partout dans le monde dans son bilan devant l'OCNT. Nous qui, quelle est née, au lieu de dire voilà, voilà, voilà comment j'ai fait pour rapatrier les Guinéens de la Tunisie, parce que le reste là, si on n'avait pas du tout parlé, tu es le seul ministre des Affaires étrangères, au lieu de parler des Guinéens qui sont en prison en Afrique occidentale, tout autour de la Guinée, l'Afrique occidentale. Voilà, voilà tes activités, voilà ton travail. Normalement, c'est ce que tu devais dire là-bas. Mais avec tout ce que tu as dit aujourd'hui, il fait ça va l'effort fort. Tout ça là pour faire les yeux doux à Doumbouya. Peut-être pour être Premier ministre, depuis le 5 septembre, que la diplomatie guinée est devenue vivante. L'ancienne diplomatie d'Alpha là. C'est l'ancienne diplomatie sous couvert de Dr. Kassori qui a envoyé tous ces projets, toutes ces sociétés aujourd'hui que vous avez bradées là. C'est l'ancienne diplomatie qui a envoyé ça. C'est une information pour toi. L'ancienne diplomatie d'Alpha Kondé a donné les passeports au Guinéens avec son ministre de la, de la Sécurité. L'ancienne diplomatie d'Alpha Condé, mourante là, qui ne vivait pas là. A donné les documents de voyage des cartes de chez vous tout était à jour pour les guinéens donc portez vous très bien n'est un fou ce qui d'aroc à faux il a ballon ou ya sanda ici sous maintien il y a qu'à que ya bafoni que 30 ambassadeurs j'ai renouvelé toutes les ambassades renouveler les ambassadeurs les ambassades là Faites la peinture là. Les bâtiments où vivent nos diplomates là. Où vous avez envoyé vos copines, les tantes de vos copines. Vous avez invité toutes vos familles dans les ambassades. Vous avez laissé les vrais diplomates au ministère là-bas. Au beau C'est des maisons qui sont en location. Ils payent à qui À toi J'ai fait une vidéo sur ça ici. Ils payent directement à toi. 95% des ambassadeurs sont des malinqués. Je dis, 95% des ambassadeurs sont nous, nous les malinqués. Au oh bien je mens. Parle, parle de ça. Ou il y a parle de ça. Voilà ton tuteur, Idi Amin, qui est en train de recruter que des malinqués. Tout le résultat du test écrit pour accéder à l'armée, la Maninka, 90% sont malinqués, à Maninka. Pour vous, vous êtes en train de donner un nom au malinqués. Non, vous êtes en train de nous créer des problèmes. Un jour, là, les autres communautés-là, j'ai vu même le club créé par, par Madik San des jeunes qu'on appelle quoi, Ninja Noirba ou quoi Noirba. Le Mandin va faire 20 ans sans gérer ce pays-là. Il va commencer C'est Ibrahim Asourou, au Bafo Damna, qui après Dumbuya le mandat, va faire 30 ans sans gérer le pays là. Ibrahim Asourou, c'est les choses là qui commencent comme ça. Ibrahim, n'importe quoi, il a fallu Il a eu au Cambruncro 20 ans. Portez-vous très bien, dit. Bonne nuit à tout le monde. Voilà ton... Pascal qu'il y a des mines C'est lui. Avec Kouyaté, tout. Pour éviter, pour éviter le châtiment de Doumbouya, vous, vous partez, vous accrochez à Idi Amin. Parce que Doumbouya n'est plus rien Idi Amin, c'est le plus grand malhonnête de ce pays-là. C'est une seule personne qui dépasse en ethnocentrisme. C'est qui C'est l'Anson Akouyaté. Après l'Anson Akouyaté, là, c'est lui. Nous n'avons demandé à personne d'aider les Voilà Nous, nous voulons travailler avec tout le monde, être dans la communauté. Mais aujourd'hui, les gens nous pointent les doigts. Les mandins, là. les Mandiens là, Becotez. Becotez. Mais demain, là, je viendrai dans un directeur pour dire à, à, à ces communicants, échangeurs, là. Je viendrai les, me moquer d'eux, là. Portez-vous bien. Bonne nuit à tout le monde. À vous, les deux guignols, là. Faites votre travail. recrutez les gens. Nous ne sommes pas pressés. Nous sommes capables de réactualiser les bulletins de paie du 4 septembre 2021, 2020. Le, le 5 septembre avant qu'on ait a chuté, mais nous sommes capables de réactualiser les bulletins de paie du 4 septembre. Tous ceux qui sont recrutés par vous là, ils n'ont qu'à aller vous demander les matricules, les salaires en daké. Bonne nuit. Une vie qui a, a arrêté comme ça devant les enfants, tes enfants pour mentir, tes mariés là.